Salut, si tu veux installer une défense qui est dominante à la course, je viens, de un cours, je viens de sortir un nouveau cours sur comment installer un run fit avec un front 4. Le lien vers le cours est dans la bio et moi je te souhaite bonne vidéo. Comment et pourquoi le coverage euh, modifie donc la couverture que vous jouez Donc là on parle bien de passe, ok Comment est-ce que la couverture que vous jouez modifie intrinsèquement le runfit Pour ça on va distinguer deux types de, de, de backfield défensif ce que j'appelle One Eye et Two Eye. Okay one Eye, c'est tous les jeux qui vont être en, à la fin du jeu. Okay Attention, à la fin du jeu, avec un safety haut. Donc Par exemple, cover 1, cover 3, il y a un safety haut. Un safety au-dessus du jeu. Okay euh, pourquoi je dis à la fin du jeu Parce qu'on peut jouer avec deux safety, puis faire une rotation. D'accord Puis finir cover 1 ou cover 3. Okay Là, dans tous les cas, on termine le jeu, on est One Eye. Quand on est One Eye, on a ce qu'on appelle une box qui est even. C'est-à-dire que du coup, il y a six gaps pour 6 joueurs, sur un, par exemple une spread de deux par 2, deux, okay donc on est even, on est équilibré, on est balancé. Maintenant, si je joue 2 high, admettons, je joue 2 high, j'ai ce qu'on appelle un concept de box plus 1. Donc la défense sait qu'elle est plus 1, l'attaque considère qu'elle est moins 1, okay parce qu'elle va avoir 5 joueurs dans la tackle box. Donc là, ah, ça c'est un mot que j'aurais pu mettre dans le, dans le lexique. La tackle box, c'est l'espace entre les deux tacles, les deux tackles offensifs. Okay l'attaque, quand on est 2 high, elle va avoir 5 joueurs dans la boîte. Je vais vous expliquer ça juste après. Or que nous, en fait, on va considérer qu'on est 7. Mais je vais vous montrer ça. Euh... Euh... Du coup, ou même en Suisse. Ah ouais. Ok, t'es Suisse, Namzar, Cool. Ouais, effectivement. Euh, du coup, voilà. Exemple. Euh, exemple typique. Euh, voilà une boîte, à... une boîte à 6 avec un single eye. Donc ça, c'est mon safety haut qui est tout seul. Et là, on voit bien que j'ai une boîte à 6 sur ma spread. Donc, c'est-à-dire que j'ai 6 gaps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 joueurs, N, no tackle, N, Mike, Will, ok J'ai fait basique hein, pour que ça soit simple, d'accord Là, maintenant, si j'ai 2 high, je vais avoir 2 joueurs en dehors de la boîte qui sont Sam et Will, d'accord Mais par contre, en réalité, je montre une boîte à 5, d'accord L'attaque voit une boîte à 5, mais en réalité, nous, on a une boîte à 7, ok On va considérer que Sam et Will sont dans la boîte. Donc ça, typiquement, c'est une 42, c'est ce qu'on pourrait appeler une 42, ou une 44 si Sam down safety c'est des linebackers, parce que 42, 44, ça parle du personnel, D'accord Ça ne parle pas que de la formation, ça parle du personnel. Donc, on a 4 D-Line, 2 linebacker, 5 DB ou 4 D-Line, 4 Line Baker, 3 DB, 42, 44. D'accord Ça, maintenant, c'est une 43. Ça pourrait être aussi une 42, mais ça serait un autre débat. D'accord Ça, c'est une 43. On a 4 D-Line, 3 linebacker 4 DB. Ça change la formation, ça change la, les possibilités. Donc là, quand on parle de 2-High, on va parler de Cover 2, Cover 4 principalement. D'accord euh, Du coup... Euh, du coup, c'est ça dans l'idée, ok Two high, on va jouer des coverages qui sont symétriques, 2-4. One eye, on va jouer des coverages qui sont asymétriques. Donc, du coup, nous, la question, comme je vous disais, maintenant, c'est comment est-ce qu'on traite le gap B qui est ouvert D'accord Comment est-ce qu'on traite ce gap B qui est ouvert Ça, c'est la question qu'on se pose quand on joue two high. C'est un sujet passionnant, d'ailleurs. C'est la communication si le guard peut gérer tout seul, pas de double team. Ouais, par exemple par exemple, ça peut avoir plein de... ouais. on reviendra là-dessus après, voilà, à la je répondrai à vos questions. Du coup, comment est-ce qu'on va gérer ce, ce big gap euh, Il existe deux grandes techniques. Euh, il existe ce qu'on appelle fill inside. Fill inside, du coup, ça consiste à... à votre Vodien va jouer le gap C. Et quand il va voir que le running back va décider d'attaquer le gap B parce que le gap C est fermé, on va fill inside. C'est-à-dire que du coup, on va se retourner dans le gap B avec une technique de rip. Je, vais, je devrais avoir une vidéo de ça, je vais essayer de vous montrer après. Euh, or, que, du coup, une autre technique serait de jouer ce qu'on appelle Heavy 5. Et dans Heavy 5, ça sous-entend qu'on va mettre le D-End de très très proche. Euh, du. Euh, donc, on va mettre le, la, le casque du D-End, de d'accord, dans l'épaule du tacle. Okay, et on va le faire rip à chaque fois qu'il a un base block. C'est-à-dire que, du coup, à chaque fois qu'il a un base block play side, on va rip dans le gap B. D'accord, donc un vrai rip, hein, ce rip -là, là, le rip que vous, que, que vous imaginez, boum, on va rip dans le gap B. Okay. Le but, c'est de faire bounce le jeu quand on joue Heavy 5, alors que quand on joue Feel Inside, le but, c'est de forcer le jeu à l'intérieur. Encore une fois, c'est deux philosophies différentes. Et encore une fois, ça, ça dépend de, du personnel que vous avez. Là, le fait de faire bounce le jeu avec Heavy 5, ce qui est bien, c'est que ça fait bouncer le jeu directement sur votre outside linebacker. Ça, c'est très intéressant. Très intéressant pour nous.